Bonjour, je suis Régis Samon, coach marketing spécialiste des PME en difficulté de vente et en entrepreneuriat. Aujourd'hui nous allons parler du dîner des entrepreneurs, la troisième session que nous organisons le 10 décembre 2022. Il y a des internautes qui nous ont demandé quel est ce concept, pourquoi organiser le dîner des entrepreneurs. C'est pour répondre à cette question que je fais cette vidéo. Comment est né le concept Le concept il est né tout simplement du fait que on dépense énormément d'argent. On s'est dit, mais pourquoi ne pas allier les festivités à quelque chose de plus utile, où on peut faire du business en même temps On n'est pas trop habitué en Afrique à ce qu'on appelle les déjeuners ou les dîners d'affaires. Donc c'est une façon de créer un dîner d'affaires et puis profiter de l'argent qu'on aurait dépensé de toute façon d'une manière ou d'une autre pour rencontrer d'autres entrepreneurs, échanger avec le coach et puis partager des avis, des conseils ou des recommandations concernant l'entrepreneuriat ou le marketing. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, mais qui n'ont pas l'occasion de me rencontrer physiquement. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle aussi on organise ce dîner. La troisième raison, c'est le réseautage. Les entrepreneurs des PME, parfois, ils sont isolés et ils ont l'impression qu'ils sont les seuls à vivre leur expérience entrepreneuriale c'est la raison pour laquelle, pendant le dîner des entrepreneurs, on fait venir des entrepreneurs qui ont été des étudiants du cabinet AMP, qui sont passés par la galère jusqu'à un certain niveau, qui ont pu atteindre le succès, et qui vont venir partager leur expérience avec les entrepreneurs débutants. Ça permet de savoir que vous n'êtes pas seul et puis aussi de pouvoir présenter aussi leurs produits ou services. Bonjour, je suis Aimé oui. spécialiste marketing et responsable marketing chez AMP. Alors ma première question c'est, pour celui qui n'a jamais participé à ce genre d'activité là, comment il doit se préparer pour mieux profiter de l'activité Il n'y a pas une préparation spéciale pour venir au dîner des entrepreneurs. Maintenant, ceux qui viennent pour le réseautage ou bien pour pouvoir apprendre des expériences des autres, il faut préparer vos préoccupations d'avance. Spécialement pour ce dîner des entrepreneurs, mon intervention va tourner autour du réseautage. Comment on développe un réseau Parce que j'ai vu qu'effectivement, les gens ne savent pas se comporter quand ils sont dans les salons, ils sont dans des after ils sont dans des événements où ça réunit des entrepreneurs. La dernière question que je voulais poser, c'est le choix des autres intervenants. Cette année, on a choisi un couple qui va intervenir et puis on a choisi une dame, donc le couple Yéboué et puis Madame Yababet. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi cette participants. Alors le couple Yeboué, le premier profil c'est que c'est un couple d'entrepreneurs. Il n'y a pas beaucoup d'exemples où monsieur et madame sont entrepreneurs à la fois. Déjà ça fait très peur. La plupart des jeunes couples, on préfère qu'un ait un travail stable et puis le deuxième soit dans l'entrepreneuriat. Mais là, c'est un des rares couples où les deux sont dans l'entrepreneuriat. Donc, ce serait bien que les femmes et les hommes qui ont ces préoccupations, qui ont ces hantises concernant l'entrepreneuriat puissent venir poser les questions. Et donc, voilà un peu déjà pour le couple Yeboué. Et puis, M. Yeboué, il est dans l'immobilier. Donc, c'est quelque chose qui est très prisé pour tous ceux qui veulent apprendre à acheter des terrains sans se faire anarquer et tout ça. Et puis, Mme Yeboué, elle est coach en couple et sexualité. Et puis, surtout, le côté business de ce type de service qu'elle va apporter son expérience. Et puis, Mme Yaba Bette, c'est la mise en pratique des principes divins dans le business. Et elle, c'est le symbole de la réussite de l'entrepreneuriat qui est mixé avec la croyance en Dieu. Voici les raisons pour lesquelles j'invite. Tous ceux qui nous suivent sur notre page Facebook, qui apprécient le coach Régis Samon, qui veulent partager un bon moment, de venir partager le 10 décembre le Dîner des Entrepreneurs. Toutes les informations sur les tickets, online, les inscriptions, et à même une tombeau-là. Toutes ces informations, vous les trouverez en haut ou en dessous de cette vidéo. Je vous dis à ciao, ciao, bye bye.